et bien bonjour bonjour aujourd'hui on se retrouve sur Sonic Point Zero euh, Sonic Point Zero After attends c'est le nouveau jeu After Sonic Point Zero Fun Game After euh, euh, et on est parti ah, j'ai quelque chose à te dire Do, do what, do what oh, Wait, 10 10 oh, oh, you want to grow 10 times. I'm going Non, ah, c'est oke okay. okay. Okay. Merci d'avoir arrêté. Tu les laisses mourir. T'es trop lent pour les souvenirs. Jamais tout, vrai? Que je jamais c'est C'est things I have to do now. Une C'est tout. tuer. Tuer. Donc voilà, euh, avec ça, on va essayer de se vivre. It. I'm going to go si on peut avec. Ok, on peut, sortir, on peut en fait on peut survivre Donc c'est aussi survivre avec lui Ah, tu vois, tu vois, tu juste... As juste besoin de nous trouver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 Attendez, il vient que j'ai pas y a meilleur Oui, va. que Je crois que Il c'est c'est ok d'accord donc on est deux à avoir sur le cul. et qu'est ce qui se passe si on est que deux à avoir sur le cul on ne peut pas se faire sur lui donc pas ça sera certainement si à tout ça va regarder ces vidéos à ton atout ciao les deux